Salut, on y va pour cet exercice sur le chapitre orthogonalité et distance dans l'espace. Comme d'habitude, tu peux télécharger cette correction sur mon site, jebossetranquille.fr. Donc si tu es déjà sur le site, bah, ce sera sur la même page. Et si tu es sur YouTube, ce sera dans la description de cette vidéo. D'ailleurs, si tu es sur YouTube, bah, je t'invite à liker la vidéo, t'abonner, activer les notifs, tout ça. Ça aide beaucoup, donc merci d'avance. Alors on y va. Donc l'espace est rapporté à un repère orthonormé OIJK. On considère les points A, B, C dont on te donne les coordonnées. Donc tu vois, le repère il est ici. Et O, A, B et C, on les a au départ, et D, E, F, on les verra après. Alors on y va. Un petit a, démontrer que les droites A et OB ne sont pas perpendiculaires. Bon, dès qu'on te dit perpendiculaire ou orthogonale, là, en fait, il faut que tu penses produit scalaire. D'accord Donc là, on va faire le produit scalaire entre un vecteur directeur de la droite OA et un vecteur directeur de la droite OB. Donc il y a une infinité de vecteurs directeurs, mais là tu prends les plus évidents. Si la droite s'appelle OA, bah, tu prends OA. Elle s'appelle OB, tu prends OB. Donc ces deux droites, elles sont là. OA, OB. On y va. Donc, produit scalaire entre OA et OB. Donc là, les coordonnées de OA et OB, en fait, tu les as pas pour l'instant. Donc, Tu les calcules, entre guillemets. Donc ça va être celle de A, moins celle de O, et celle de B, moins celle de O. Mais en fait, on peut aller un peu plus vite ici. On peut éviter une étape de calcul, parce que celle de O, finalement, on les connaît déjà. C'est 0, 0, 0, d'accord Comme c'est l'origine. Donc finalement, tu vois, quand tu pars de l'origine et que tu arrives à un certain point, en fait, les coordonnées de ton vecteur, c'est juste les coordonnées du point. Donc là, on va prendre les coordonnées de A et les coordonnées de B directement. Donc là, tu les as là. Tu vois, 10, 0, 1, 1, 7, 1. Donc tu les mets ici. Alors ensuite, le produit scalaire, c'est x, x' plus y, y' plus z, z'. Donc ça te fait 10 fois 1 plus 0 fois 7 plus 1 fois 1. Et ça, ça fait 11. Donc, finalement, ton produit scalaire, il est non nul. Tu le dis, parce que ça va te permettre de conclure. Donc, OA et OB ne sont pas orthogonaux. Si on avait trouvé 0 ici, on aurait eu OA et OB orthogonaux. Alors, si tu veux plus de détails sur tout ce qui est vecteurs orthogonaux, toute la méthode par rapport à ça, tu peux aller voir la petite fiche que j'ai fait en vidéo à ce propos. Voilà, donc automatiquement, tu as donc les vecteurs, euh, deux vecteurs directeurs de tes droites là, OA, A, o, B, qui ne sont pas orthogonaux. Donc forcément, ça veut dire que tes droites ne sont pas orthogonales, il faudrait dire, euh, dans un premier temps, mais en fait, si les deux droites ne sont pas orthogonales, forcément elles ne sont pas perpendiculaires, puisque orthogonale, perpendiculaire, pardon, ça veut dire orthogonal plus un point commun. D'accord Donc forcément, pas orthogonale, pas perpendiculaire. Voilà, un petit b. Déterminer la mesure de l'angle AOB arrondi au dixième de degré. Alors déjà, on va voir où il est cet angle AOB. Donc A, O, B. Donc le sommet de l'angle, c'est O. Donc c'est cet angle-là. Donc là, il va te falloir une formule. Alors, en tout cas, dans ce chapitre-là, on utilise le produit scalaire pour calculer des angles. Donc, on va prendre les deux vecteurs, en fait on va faire le produit scalaire des deux vecteurs qui sont autour de l'angle. Donc si l'angle c'est AOB, pardon, le sommet c'est O, du coup on va prendre OA et OB, comme par hasard on les a déjà utilisés juste avant, tu vois c'est la petite B, donc sous-entendu utiliser la petite A. Voilà, donc autant le produit scalaire avec les coordonnées, ici on a trouvé que ça faisait 11, autant ici on va, on va utiliser l'autre formule, du produit scalaire, en tout cas une autre formule, la, la plus connue quelque part, c'est OA scalaire OB égale OA fois OB fois cos de l'angle formé par ces deux vecteurs-là, donc l'angle AOB, l'angle qui nous intéresse finalement. Alors OA sans la flèche, hein, tu dois savoir que c'est la norme du vecteur, du c'est la distance OA, c'est la distance OB. Alors, dans un premier temps, on va calculer le cos, on ne peut pas calculer l'angle tout de suite, on va calculer le cos, donc il faut l'isoler. Donc de là à là, ce qui s'est passé, c'est juste qu'on fait passer OA fois OB de l'autre côté. Et comme tu n'as que des multiplications à droite, ben finalement, si tu veux faire passer de l'autre côté, ça divise. quoi. Okay tu peux te diviser par tout ça en même temps, si tu veux. Et en même temps, tu écris, tu mets ton cos, tu écris ça dans l'autre sens pour avoir le cos à gauche, ou ton inconnu à gauche. Voilà, alors le truc, c'est que là, on sait que ça, ça fait 11. On va se en OB, parce qu'on l'a trouvé là. Mais OA et OB, la distance, on ne les a pas calculées. Donc comme c'est des calculs un petit peu longs, il vaut mieux faire un petit détour. En tout cas, ce que je te conseille, tu fais tes calculs de la distance et ensuite tu reviens les injecter dans le calcul principal. Alors pour calculer la norme d'un vecteur dont tu connais déjà les coordonnées, bah, c'est facile. En fait, tu as juste à prendre ces coordonnées. Tu vois par exemple le vecteur OA. La norme, donc, du coup la, la distance OA, bah, pour la trouver, c'est 10 au carré plus 0 au carré plus 1 au carré. Et tu prends la racine de tout ça. Là, tu mets toutes les coordonnées au carré, tu les additionnes, et racine. Ce que tu as ici, donc ça va te faire 100 plus 0 plus 1, et racine de 101. Donc, si tu peux simplifier cette racine, tu le fais, mais là on ne peut pas. Tu peux regarder dans la calculatrice, elle ne va rien te donner de plus que racine de 101. Donc, pour OB, tu fais la même chose, au carré, au carré, au carré, tu les additionnes, donc ce que tu as ici, et tu prends la racine. Ça te fait 1 plus 49 plus 1, racine de 51. Donc, pareil, tu ne peux pas simplifier. Bon, maintenant que tu as tout, en fait, tu vas revenir ici, et tu vas tout remplacer. Donc, OA scalaire OB, comme je te disais, c'est 11. OA, tu sais que c'est ça, maintenant. Et OB, tu sais que c'est ça. Donc, ça te donne cos de A b est égal à ça. Alors, pour, parler, pour passer du cos à l'angle, il te faut, finalement, le, la fonction contraire, entre guillemets, du cos, comme le carré, le contraire, c'est la racine. Bah, c'est un peu comme si tu faisais passer ton cos de l'autre côté. Donc, voilà. La, la fonction qui va simplifier le cos, si tu veux, c'est Arcos, donc ça il faut le savoir, Alors, sur ta calculatrice ça sera peut-être cos-1, donc à toi d'adapter, tu peux écrire les deux Arcos, cos-1, et tu fais Arcos de ça, de tout ça, Alors, il faut bien le mettre comme ça dans la calculatrice parce qu'il te faut le Arcos de la valeur, voilà, ce, ce truc-là en entier, la valeur exacte, euh, et tu devrais trouver 81,2, donc fais attention ta calculatrice soit bien en degrés. sinon elle va te donner le résultat en radian. Voilà, et tu donnes un chiffre après la virgule, parce que c'était ce qui était demandé au niveau de l'arrondi, au dixième de degré. Dixième, ça veut dire un chiffre après la virgule. Ok, alors 2, vérifier que 7x moins, euh, plus 9y, pardon, moins 70z égale 0 est une équation cartésienne du plan OAB. Alors OAB, il est ici. Okay. Et donc là, d'habitude, les questions sont plutôt tournées dans le sens euh, montrer que ce vecteur est normal au plan, et ensuite on te demande une équation cartésienne. Là, on te donne l'équation cartésienne, on te demande de la vérifier. Donc, en fait, on va prendre un vecteur qui est a priori normal à ce plan-là, on va vérifier qu'il est normal, et ensuite on va utiliser un point pour trouver donc, le paramètre qui nous restera à trouver, le paramètre D de l'équation cartésienne. Je vais te détailler tout ça. Donc là, le vecteur qu'on va étudier, c'est 7. 9 moins 70, donc c'est coordonnées. Et si ce vecteur-là, on montre qu'il est bien normal au plan OAB, ben finalement, ça veut dire que l'équation de OAB va commencer par ça. Quoi. 7x plus 9y moins 70. Alors, quel vecteur on va prendre pour le plan OAB ben, Autant prendre ce qu'on a déjà, donc on bloque le premier point, et ça nous donne les vecteurs OA, OB, donc comme par hasard, on les a déjà utilisés dans la première question. Alors, tu peux prendre d'autres vecteurs, mais c'est moins pratique. Alors on y va. Alors déjà, le vecteur supposé normal au plan, bah, il, finalement il n'a pas de nom pour l'instant, donc on va, le, on va le créer quelque part. Donc tu dis soit n de coordonnées 7, 9, moins 70. Encore une fois, c'est ce 7, ce 9, ce moins 70. Ensuite, pour commencer, tu vas faire donc, ce vecteur scalaire, un des, vecteurs, un des deux vecteurs qui définissent le plan OAB. Donc scalaire OA. Donc N, tu l'as ici, OA on l'avait déjà, donc c'est 10, 0, 1, et tu fais leur produit scalaire, là tu peux aller un petit peu plus vite, parce que le produit scalaire, tu l'as déjà détaillé dans la première question. Quoi. Donc 7 fois 10, 70, 9 fois 0, 0, et moins 70, donc ça fait 0. Donc déjà, N est orthogonal à un des vecteurs qui définissent ton plan, OAB. Tu fais pareil avec le deuxième vecteur, parce qu'un plan est défini par deux vecteurs, d'accord Donc N scalaire OB, dont on avait les coordonnées aussi, et ça te fait donc pareil un peu plus vite, hein, 7 plus 63 moins 70, 0. Okay donc finalement, n est orthogonal à la fois à OA et à OB qui définissent ton plan AOB. Alors sous-entendu, ici on te donne déjà le nom du plan, OAB. Donc OAOB, on sait déjà qu'ils sont non collinaires, d'accord Sinon le plan ne s'appellerait pas OAB. Donc ici c'est pas.. Euh, comment dire, c'est pas obligatoire de vérifier que OA et OB sont bien non collinaires, mais pour que tu, pour que tu le gardes en tête, pour que tu ne que tu l'oublies pas dans d'autres questions où c'est moins évident, euh, je l'ai quand même fait ici, si tu veux, N, il faut qu'il soit orthogonal à deux vecteurs non collinaires. Alors, au passage, comme ça prend deux lignes, on va vérifier que OA et OB ne sont pas collinaires. Alors comment on fait En fait, on fait juste le rapport de leurs coordonnées. Donc, tu vois 10 sur 1 et 0 sur 7. 10 sur 1, ça va faire 10. 0 sur 7, ça va faire 0. On ne trouve pas la même chose. Donc les deux vecteurs ne sont pas collinaires. Et au passage, quand tu as un 0 dans un vecteur et qu'en face, tu n'as pas de 0, forcément, les deux vecteurs ne sont pas collinaires. Voilà, le rapport des coordonnées, on ne trouve pas la même chose, donc pas collinaire. Donc là, on a bien n qui est orthogonal à deux vecteurs qui définissent le plan et ces deux vecteurs ils sont pas collinaires. Donc n, tu rappelles les coordonnées, est normal à OAB. Donc finalement OAB, ben, son équation cartésienne elle va être de cette forme-là. 7x plus 9y moins 77 plus d, il ne pas oublier plus d, égale 0. Et d, tu peux dire qu'il appartient à R. Tu vois, on retrouve le 7 ici, le 9 là, le moins 70. C'est pour ça qu'on avait pris ce vecteur-là. Il faut pas oublier qu'ici, on a quelque chose, encore quelque chose à définir pour montrer que l'équation dont on te parle dans l'énoncé est bien l'équation cartésienne du plan. Alors, pour trouver D, en fait on utilise un point qui appartient au plan. Donc tu prends celui que tu veux, soit O, soit A, soit B, mais le plus, le plus facile à manipuler forcément, les coordonnées, c'est O, quoi, 0, 0, 0. Donc si O appartient à O ben, ça veut dire que tu peux remplacer ici X, Y et Z par les coordonnées de O. Tu vois, tu vas avoir une équation d'inconnu D, seulement D. Donc ça te fait 7 fois 0, plus 9 fois 0, moins 70 fois 0, plus d. Donc là, ça va super vite, puisque finalement, tout ça, ça fait 0, et ça te donne directement d égale 0. Comme tu sais maintenant que d est égal à 0, ben tu l'injectes là-dedans, et ça te donne bien l'équation cartésienne dont on te parlait dans l'énoncé. Voilà. Ensuite, euh, 3. Donner une représentation paramétrique de la droite CA. Alors ça, c'est quelque chose qui fait plutôt partie de l'autre chapitre de géométrie, un vecteur euh, droite et plan dans l'espace, on va quand même, même détailler, donc tu peux aller voir la méthode, pareille que j'ai faite à ce sujet, mais qui fait plutôt partie de l'autre chapitre. Donc, pour définir une représentation paramétrique de droite, il te faut euh, un point, un vecteur directeur. Okay, donc tu peux dire CA passe par A, donc de coordonnées 10, 0, 1, parce qu'on en avoir besoin après. Tu peux prendre le point C si tu veux, c'est pareil. Et là, pour vecteur directeur CA, dont on n'a pas encore les coordonnées, donc on fait un petit détour, on les calcule ici. Donc ça fait celle de A moins celle de C. Donc celle de A, on les avait déjà. Et celle de C, ben tu les as aussi dans l'énoncé sont là 0, 0, 5. Donc ça te fait 10, 0, moins 4. Et alors là, pour donner la représentation paramétrique, en fait, tu prends ton point, tu le mets en premier ici, 10, 0, 1. Et ensuite, tu mets ton vecteur, 10, 0, moins 4, que tu vois ici. Mais le 0, on ne l'affiche pas du coup. 0. Donc là, tu as ton point, le point A, et là, le vecteur. Le vecteur, c'est A. Et à côté du vecteur, tu colles bien ton paramètre, c'est une multiplication hein, d'IT, t. Alors le T ici on ne le met pas puisqu'on a 0, et T, pareil ici, donc je mets bien T à partir à Voilà, et ça, ça c'est la représentation paramétrique de, euh, c'est une représentation paramétrique en tout cas de CA. Ensuite 4, soit D le milieu du segment OC, Déterminer l'équation du plan P, parallèle au plan OAB et passant par D. Alors ce plan, on va aller voir sur la figure, tu vois le plan parallèle à OAB passant par D, en fait finalement c'est le plan DEF, même si les points EF on ne les a pas encore vus, c'est ce plan là. Alors déjà ce qu'on peut faire c'est calculer les coordonnées du point dont on va besoin. Donc D, c'est le milieu de OC, donc ça tu peux le noter comme ça. Et tu peux rappeler à côté les coordonnées de O et de C, puisqu'on va finalement en avoir besoin pour calculer celle de D. Donc celle de O, bon, on les avait déjà, et celle de C aussi. Et alors là, en terminale, tu peux passer directement euh, au cours. Tu peux donner directement les coordonnées du milieu, c'est pas la peine de détailler les calculs. Euh, en fait, c'est la moyenne des coordonnées des deux points, tu vois. Donc 0 plus 0 sur 2. 0 plus 0 sur 2 et 0 plus 5 sur 2, donc c'est demi, donc c'est facile, 0, 0, 5, demi. Voilà. Ensuite, on te dit que le plan P, il est parallèle à OAB, donc tu peux le rappeler ici. Alors qu'est-ce que ça veut dire En fait, si tu empiles des plans, donc les uns sur les autres, qui sont parallèles les uns aux autres, ben forcément, tu peux prendre le même vecteur normal pour tous ces plans. Mais on va revenir sur la figure. Tu vois, ce plan OAB... On sait que le vecteur de coordonnées 7, 9, moins 70, c'est un vecteur normal à ce plan. Donc je, le mets sur, je le mets sur le plan, mais il n'est pas forcément dessus. Hein. Donc on l'appelait N, nous. Tu vois que ce vecteur normal, il va, il va aussi être normal à ce plan-là, puisque ce plan-là est parallèle à celui-là. Il sera normal à tous les plans qui seront parallèles à OAB. à B. Okay Donc finalement, ça veut dire que le début de l'équation cartésienne du plan P, bah, c'est la même que celle de OAB, puisqu'ils ont le même vecteur normal, 7, 9, moins 70. Par contre, ce qui va changer, c'est le paramètre qu'on a ici, D'. d donc, tu peux l'appeler D aussi, mais qu'on avait déjà utilisé D tout à l'heure, j'ai pris D'. Bon, Là, on ne peut pas utiliser le point O, comme tout à l'heure, on ne va pas dire O appartient à, à P, parce qu'on ne le sait pas. Alors, tu vois qu'ici, le plan P, celui-là, il ne passe pas par O. Donc, par contre, il passe par D. Donc on va dire... D appartient à P, et D, on a trouvé ces coordonnées-là. Donc on va faire exactement ce qu'on avait fait tout à l'heure pour O, on va injecter les coordonnées de D dans l'équation du plan ici, on va avoir une équation d'inconnu D'. Donc tu vois, 7 fois 0, 9 fois 0, et 7 fois, moins 70 fois 5 demi, ce 5 demi-là. Donc ici, bah, tu as quand même pas mal de choses qui s'en vont, 7 fois 0, 9 fois 0, et par contre, tu as le moins 70 fois 5 demi, que tu vas faire passer... Donc de l'autre côté, tu peux le calculer avant si tu veux, ça va te faire moins 175, ce truc-là, et quand tu le fais passer de l'autre côté, ça fait plus 175, du coup, et tu trouves D' égale 175, et tu injectes ton D' ici. Donc ça te donne cette équation cartésienne pour P. Voilà. Ensuite, soit D, euh, non celle-là on l'a déjà faite, donc 5 pardon, le plan P coupe la droite CB en E et la droite CA en F. Alors tu peux le voir ici, CB elle est coupée en E et CA elle est coupée en F par ce point-là. Alors là on te donne les coordonnées de E, 1 demi 7 demi 3, et on te demande de déterminer les coordonnées du point F, donc ce point-là. Tu vois que F en fait c'est l'intersection, entre le plan DVF qui s'appelle P ici, et la droite CA. Donc on cherche une intersection entre un plan et une droite. Alors là, tu peux commencer par écrire ça. F égale P inter CA, ça veut dire F c'est l'intersection entre P et CA, et ça t'évite de faire une phrase de 3 km en français, ça te permet de gagner du temps, toujours pareil, je te propose une rédaction moi, qui est un petit peu optimisée pour les DS, quoi. -dire que ça te donne les points et ça te fait gagner du temps. Alors, aussi, le fait d'écrire comme ça, ça te permet de voir que F il va être à la fois sur P et à la fois sur CA, ça tu le savez déjà, mais le fait de l'écrire comme ça, ça va être pratique pour après ça veut dire que f il va vérifier à la fois l'équation de p et la représentation paramétrique de ca donc ça veut dire que finalement ces coordonnées x y z vont vérifier un système de quatre équations à quatre inconnues que tu as ici alors en premier tu as l'équation du plan tu vois, celle qu'on a trouvée juste au-dessus là et les trois lignes suivantes tout ça ça correspond à la droite ca donc en fait c'est juste un copier-coller de ce que tu as trouvé ici Voilà, 4 équations, 4 inconnues, ça peut faire peur, mais en fait, c'est assez rapide à résoudre. -à que tu prends la première équation comme référence, et tu injectes les 3 autres dedans. C'est-à-dire que comme tu sais que x est égal à 10 plus 10t, ben, tu remplaces x par 10 plus 10t. y égale 0, donc tu remplaces y par 0. Et z égale 1 moins 4t, tu remplaces z par 1 moins 4t. Tu vois, tu injectes tout ça hein, là-dedans. Ça va te faire une équation à une inconnue, l'inconnue, ça va être t. C'est ce que tu vois ici. Tu vois donc ça, c'est x. Ça c'est Y, et ça c'est Z. Donc là il ne te reste plus qu'à faire le calcul. Donc là tu développes, hop, 0, là ici. Donc là rien de spécial. Par contre là tu fais attention, c'est moins 70 fois 1, donc moins 70. Moins fois moins, donc plus 280T. Si tu as besoin d'utiliser la calculatrice pour tout ça, tu pas. Tu fais attention juste au signe. Alors là tu vas avoir les 70 qui se simplifient. Tu vas regrouper les t ensemble, donc 70t plus 280t, ça fait 350t, plus 175, égale 0. Donc, c'est ce qu'on va retrouver ici. Et là, il ne te reste plus qu'à faire passer le moins 60, le 175 de l'autre côté, donc moins 175, et ensuite, tu divises par 350, et ça fait 1 demi. Là, tu peux... En fait, ça, c'est égal à moins 175 sur... 350, si tu veux, bon, on comprend ce que tu fais, hein. si, tu fais euh, si tu mets t égale moins 1,5 directement, euh, ça peut t'éviter des, des étapes de calcul, donc ça c'est à toi de voir si tu es à l'aise. Ou alors tu peux aussi le faire à la calculatrice, hein. moins 175 sur 350, la calculatrice, normalement, elle va directement te donner moins 1,5. Voilà, ensuite, ce t égale moins 1,5, bah, comme toi tu veux les coordonnées du point d'intersection, c'est le x, y et z qui, qui t'intéresse, donc le t, tu vas repasser dans les lignes 2, 3, 4, et tu vas injecter ton t égale moins 1,5. Donc pas dans le y exceptionnellement, puisqu'on sait que le y est égal à 0 ici. Tu vas prendre 10 plus 10t et 1 moins 4t, et tu vas remplacer t par moins 1,5. Alors 10 plus 10 fois moins 1,5. Ensuite, pareil, si tu veux rajouter une ligne de calcul, tu peux. Mais là, ça va te faire 10 moins 5. Ce moins, il va passer devant, et la moitié de 10, c'est 5. Donc ça te fait 5. Et 1 moins 4... Alors, tu vois, ça, ça te fait 4 fois 1,5. 4 fois 1,5, ça fait 2. Donc, ça te fait 1 plus 2. Attention, parce que tu as moins et moins là. Voilà. Donc, finalement, bah, tu as les coordonnées de ton point M, donc tu récapitules. x, 5, y, 0. On n'a l'a pas calculé, le y, parce qu'il est déjà calculé, en fait. Et euh, z égale 3. Alors, pour le y égale 0, tu peux aussi le voir visualiser sur la figure, tu vois en fait A, F et C, c'est des points qui sont dans le plan X, O, Z donc forcément leur Y est égal à 0 le Y de C, le Y de F et le Y de A sont égaux à 0 tu vois, 0, 0 et celui qu'on vient de le trouver, 0 voilà. bon, alors dernière question démontrer que la droite EF est parallèle à la droite AB qu'on va regarder sur la figure, voici on a EF ici et AB là donc cette question, c'est un peu celle qui va valider tout ce qu'on a fait. C'est-à-dire que si on s'est trompé au niveau de l'équation du, du plan, ben, ça ne va pas marcher. Si on s'est trompé au niveau du point F, ça ne va pas marcher non plus. Donc c'est un peu la question qui, comment dire, qui valide un petit peu tout ce qu'on a fait. Alors on y va. Donc Comment on fait pour montrer que des droites sont parallèles ben, En fait, on regarde, euh, on regarde si leurs vecteurs directeurs sont collinaires. D'accord Toujours pareil, il y a une infinité de vecteurs directeurs pour, pour chaque droite. Donc on prend les deux vecteurs les plus évidents. Donc nous, comme on veut regarder si les droites EF et AB sont parallèles, ben, euh, ben on, on prend les vecteurs directeurs les plus évidents, EF et AB. Donc les coordonnées de, F de EF, c'est F-E, les coordonnées de AB, c'est B-A. Donc celles de F, on les a trouvées juste ici, donc 5, 0, 3, et celles de E, en fait, on te les donne dans l'énoncé, on te dit que c'est le point d'intersection entre P et la droite, euh, et la droite CB, 1,5, 1,5, 3. Donc tu peux les remplacer, c'est 1,5, 7,5, 3, donc tu peux les remplacer ici, et là, tu peux faire les calculs à deux têtes, ou à la calculatrice, comme tu veux, donc ça te fait 9,5, moins 7,5, 0. Et pour AB, B-A, donc les coordonnées de B, et les coordonnées de Paris, ça te fait moins 9, 7, 0. Alors maintenant, pour regarder si ces deux vecteurs sont collinaires ou non, comme on a fait tout à l'heure, tu fais le rapport de leurs coordonnées. Donc en général, on fait plutôt le vecteur le plus grand sur le vecteur le plus petit, en valeur absolue, tu regardes pas les moins, tu regardes 9, 7, 0, 9,5, 7,5, 0, tu vois que tout ça c'est plus grand que tout ça, donc tu fais plutôt ces coordonnées sur celle-là, tu vas en faire moins 9 sur 9 9,5, et 7 sur moins -7 7,5, c'est ce qui est écrit ici. Là c'est un petit peu plus long, parce que tu voilà, un petit peu plus long d'habitude, parce que tu as des fractions, donc moins 9 sur 9,5, tu as fait moins 9 fois 2 e tu multiplies par l'inverse, ça te fait moins 2, même principe ici, tu trouves moins 2 aussi. Alors surtout, tu n'écris pas 0 sur 0, parce que ce n'est pas la peine. Quand tu as un 0 et un 0 qui sont en face dans tes deux vecteurs, finalement, c'est une coordonnée qui ne va pas t'intéresser, en tout cas au niveau des calculs. Donc ce moins 2, en fait, tu le récapitules ici en disant que AB est égal à moins 2 fois EF. Fais attention, ne trompe pas de sens. Tu vois, tu vois bien que si tu multiplies tout ça par moins 2, ça va te donner ça. Tu peux remarquer aussi qu'avec le 0, hein, moins 2 fois 0, ça fait 0. OK Bon, le fait d'écrire ça, ça te permet de déduire que AB et EF sont collinéaires. On a U égale KV, donc U et V sont, sont collinéaires. Et forcément, comme AB et EF sont des vecteurs directeurs des deux droites qui t'intéressent, bah forcément les deux droites qui t'intéressent, AB et EF, sont parallèles. Voilà. Bon, bah écoute, on a fini cet exercice. Comme, comme je te disais au début, hein, tu peux récupérer cette correction sur mon site donc tranquille.fr. sur la même page si tu es déjà sur le site. Et sinon, tu peux la récupérer en cliquant sur le lien dans la description si tu es sur YouTube d'ailleurs. Une dernière fois, si tu regardes cette vidéo sur YouTube, bah, tu peux liker, t'abonner, activer les notifs, etc. Ça aide beaucoup. Donc merci d'avance. Et moi je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao